Si vous avez juste une idée de business pour le moment ou que vous venez de vous lancer mais vous n'arrivez pas à trouver de clients, ce webinaire est fait pour vous. Il aura lieu le mardi 22 octobre de 18h à 19h30. Je serai en live pour vous donner euh, les 8 erreurs à ne pas commettre quand on se lance. Quand on a une idée et qu'on ne sait pas quand, si elle est bonne. Et ben, En fait, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui se lançaient et qui faisait des erreurs très basiques dès le début. Donc, ces erreurs-là, si vous pouvez les éviter, tout le reste va mieux se dérouler. Donc, je vais vous parler de ces erreurs, mais je vais surtout vous parler aussi des 5 facteurs, des 5 critères qu'il faut cocher pour valider votre idée. Si vous avez une bonne idée, ou vous pensez que vous avez une bonne idée, mais que vous remplissez deux ou trois de, des 5 critères, vous n'arriverez pas à vendre votre prestation en tant que freelance, coach, consultant, formateur en ligne. Donc on va voir ces cinq critères et puis quand vous repartirez de ce webinaire, eh ben, vous saurez euh, comment vous, vous aurez la certitude en fait que votre offre elle est bonne. Et un dernier point, ce sera de voir comment vous pouvez formuler cette offre pour qu'elle soit marquante, qu'elle donne envie d'être achetée. Vous pouvez avoir une bonne idée, savoir qu'elle est euh, pertinente, mais si vous ne savez pas la communiquer à vos clients, elle ne sert à rien. Donc, si vous êtes totalement débutant, ok, vous êtes vraiment au tout début, vous avez juste, allez, tiens, je veux faire ça, ça, ça, bon, je ne sais pas encore. Ou que vous venez de vous lancer, mais euh, vous n'arrivez vraiment pas à trouver votre premier client, c'est fait pour vous. Donc, venez mardi de 18h à 19h30, je serai en live, je répondrai aussi à vos questions. Et euh, bah, j'ai hâte de passer cette heure et demie à vous donner tout ce que j'ai appris pendant 9 ans euh, dans mon business. Inscription ci-dessous.